Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de notre série de Web Corner consacrée aux évolutions managériales. Donc, c'est le dernier épisode de cette série et pour rappel, hein, l'idée, c'est de partager avec vous quelques observations, réflexions concernant des, des problématiques émergentes ou des tendances émergentes en termes de management. Et le thème que nous allons adresser aujourd'hui est donc celui de l'agilité managériale. Alors agilité ou agitation managériale, est-ce qu'il s'agit là d'une nouvelle injonction, une de plus à l'intention du management qui, on l'a déjà évoqué lors d'épisodes précédents, est une fonction plutôt mise à mal aujourd'hui Est-ce qu'il s'agit d'un réel enjeu Comment être agi dans des organisations qui ne le sont pas toujours Donc voilà quelques questions que, que l'on va essayer d'adresser pendant ces 25 minutes. Euh, actuellement nous sommes 94 personnes en ligne. Donc je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions tout au long de, de la conférence juste en dessous de, de, de la vidéo. Euh, je m'efforcerai d'y répondre soit pendant, soit après euh, via, via des mails euh, à l'issue du, du Web Corner. Euh, alors. Nous devons être plus agiles. Euh, voilà quelque chose qu'on peut entendre dans de nombreuses organisations, en tout cas, je l'ai entendu à plusieurs reprises chez, chez nos clients. Euh, je voulais juste pour démarrer, peut-être valider quand même ce, ce postulat, et euh, vérifier avec vous à travers un petit sondage que c'est une injonction que vous entendez vous aussi dans votre environnement. Alors, est-ce que oui, c'est un leitmotiv, une valeur déclarée dans votre entreprise Est-ce que vous commencez à l'entendre, mais c'est encore qu'un bruit lointain Ou est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de l'agilité Donc, pour 72% d'entre vous, 73% d'entre vous, euh, oui, c'est un leitmotiv, une valeur déclarée. Euh, donc, c'est quelque chose qui est déjà très présent euh, dans l'entreprise. Euh, euh, et en tout cas, si vous n'avez jamais entendu parler d'agilité, euh, sachez que ça va sûrement euh, arriver, puisque euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est notre, euh, notre conviction. Euh, L'agilité, ça n'est plus une option, ça devient un impératif pour les différentes raisons qui sont, qui sont posées ici. Euh, d'une manière générale hein, finalement dans le monde actuel qui peut dire aujourd'hui que les technologies stagnent euh, qui évolue dans une entreprise qui a une stratégie à 5 ans euh, avec un niveau de prédictibilité très fort euh, qui peut dire que les clients ne changent jamais d'avis euh, qui peut dire que les marchés évoluent lentement euh, qui peut dire que les pays émergents n'émergent pas Bon, bref on est dans un environnement euh, on, on le dit sous différentes formes de plus en plus complexes, incertaines, prédictibles, en, en, en, en mutation permanente. Et c'est ce qui relève de, de cette nouvelle normalité qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer précédemment. Et dans ce cadre-là, l'agilité peut constituer et constitue un des éléments de réponse pour répondre à ces, ces nouveaux enjeux. Alors la question hein, qu'on qu va d'abord se poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'agilité alors là on va faire un peu d'histoire euh, rapidement sans rentrer dans des considérations trop, trop techniques hein, mais c'est une approche qui vient de l'univers informatique puisqu'elle a été développée dans les années 90 euh, par des développeurs informatiques euh, à l'attention de développeurs et, et l'idée c'était de proposer finalement une approche de gestion de projet euh, en alternative avec les méthodes traditionnelles qui pour la plupart s'inscrivent dans des dans des méthodes, dans des logiques prédictives, séquentielles, avec des développements structurés autour de cycles en V ou en cascade et en fait, les, les, les développeurs euh, agiles ont souhaité proposer une alternative en proposant de réduire euh, considérablement en fait l'effet induit par les méthodes traditionnelles qui se caractérisaient très souvent par un décalage euh, considérable entre le besoin du client exprimé euh, à l'origine du projet et le, produit, euh, et le produit final. Donc, ils ont souhaité euh, proposer autre chose, avec un processus de développement beaucoup plus itératif et incrémental, et surtout un processus qui va intégrer le client tout au long de, de la démarche de développement. Donc ça c'est la source en fait de, de l'approche agile, qui est restée euh, relativement confidentielle pendant une bonne dizaine d'années. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on observe hein, euh, sur, sur le, dans, dans les différentes organisations auprès desquelles on intervient, c'est que l'agilité sort de plus en plus du cadre informatique pour adresser de façon générale tous les niveaux de, de l'entreprise. Et là aussi on observe un mouvement de fond, hein, un mouvement majeur, il n'y a qu'à observer le nombre de bouquins sur le sujet, le nombre de blogs dédiés à l'agilité, le nombre de communautés euh, dites agilistes, euh, pour comprendre qu'il se passe vraiment quelque chose autour de, de cette approche. Euh, donc il y a une vraie agitation, euh, il n'y a pas de, de doute là-dessus. Et euh, la question c'est est-ce que c'est une agitation qui relève de l'effet de mode ou pas Et On a l'occasion de, de se reposer la question un peu plus tard. Euh, quand on parle d'agilité, alors ce que, ce que je vais vous proposer c'est de, de, de qualifier en fait cette approche alors sachant qu'elle se caractérise bien sûr par un nombre incalculable de méthodes et d'outils hein, euh, qui viennent de, de domaines connexes et très variés ça vient du Lean, des, des Innovation Games, euh, de l'ergonomie euh, euh, des expériences utilisateurs à travers l'approche UX mais au delà des outils et des, et des méthodes, ce qui est essentiel en fait, euh, ce, que je voudrais, euh, ce sur quoi je voudrais insister euh, aujourd'hui avec vous c'est euh, qu'au delà de ça c'est d'abord un état d'esprit et une philosophie et que tous les outils et les méthodes agiles n'ont de sens et non surtout d'impact de, de, et d'efficience qu'à partir du moment où ils s'inscrivent dans une philosophie, un état d'esprit qui est profondément intégré dans les gènes de l'entreprise. Donc si on essaye de qualifier cette philosophie et cet état d'esprit, hein, ça se structure autour de valeurs, de principes, de pratiques, qui ont été euh, formalisés euh, dans un manifeste en 2001 qui s'appelle le, le Manifeste Agile, porté par euh, l'Alliance Agile, qui est un groupement euh, d'experts euh, à l'origine informatique et qui avait pour but de promouvoir les approches agiles dans le monde. Mais plutôt que de rentrer dans le détail euh, du Manifeste Agile, euh, sachant que chacun peut se le procurer... Euh, on peut se le procurer facilement sur le net. Euh, je vais plutôt vous proposer de, de partager la traduction qu'on a fait le CJD, donc le Centre des Jeunes Dirigeants, et ce pour trois raisons. La première, c'est que là, il s'agit d'une approche qui va au-delà du seul champ des projets euh, informatiques et de la logique projet tout court, mais qui adresse le management de l'entreprise en sa globalité. Euh, parce que, la deuxième raison, c'est parce que le CJD est un influenceur important, en France en tout cas, et parce que les valeurs et les principes qui sont posés ici sont en, en adhérence avec, euh, avec les convictions SEGOS en termes de, de management. Alors, quand on regarde les valeurs qui ont été la, la traduction de, de l'approche agile en termes de valeurs pour, pour les jeunes dirigeants, euh, au cœur du... Je ne vais pas toutes les passer en, en détail, hein, mais euh, la confiance constitue une valeur clé de l'agilité managériale et confiance à plusieurs niveaux. Alors, confiance entre le manager et ses collaborateurs, et les marqueurs de la confiance, hein, c'est lorsque bah, un collaborateur peut dire euh, de son manager, bah, il m'a demandé mon avis, il m'a donné un feedback intéressant, euh, il accorde du crédit à mes suggestions, euh, il m'autorise à, à me tromper, euh, il me fait confiance en me responsabilisant. Bon, c'est tout ça qu'on va observer dans cette relation de confiance manager-manager. Confiance entre coéquipiers également, puisque sans, euh, sans confiance il n'y a pas d'équipe et l'approche agile est quand même pour une bonne part euh, fondée sur des logiques de, de petites équipes, de petites équipes extrêmement euh, soudées. Euh, la collaboration est également au cœur du, du dispositif, collaboration avec le client, et là, si on revient à la source de, de l'approche agile en informatique, c'était un des éléments fondateurs de cette approche, de mettre le, le client au cœur du processus de développement euh, avec des rencontres beaucoup plus fréquentes, euh, des itérations régulières pour, euh, au fil de l'eau, répondre à des besoins qui peuvent être évidemment euh, fluctuants. La transparence constitue aussi une valeur essentielle puisque un principe de base de l'approche agile consiste à être en capacité d'aborder clairement les problèmes qui se posent lorsqu'on est sur un projet, lorsqu'on est sur une mission, lorsqu'on est sur le traitement d'un problème de fond, de parler très clairement des blocages, des difficultés qu'on rencontre pour être plus efficace, pour traiter pour collaborer et s'adapter. L'amélioration continue constitue un élément clé aussi de, de cette démarche avec en toile de fond une réhabilitation fondamentale d'un du, du, vrai droit à l'erreur. Euh, il y a certaines boîtes d'ailleurs qui engagent des programmes, euh, des programmes internes qui consistent à valoriser ce, ce droit à l'erreur en sortant de, de, de la logique de, de blâme. Et puis, il y a une valeur qui est au cœur, une valeur managériale qui est au cœur de ce dispositif, qui est le courage, parce que parce que s'engager l'approche agile demande un haut niveau d'engagement et un haut niveau de responsabilité de la part des différentes parties prenantes. Donc, s'engager, ça demande du courage. Être transparent et dire qu'on est en difficulté, ça demande du courage. S'adapter et changer de cap, ça demande du courage. Arrêter un projet, ça demande du courage. Demander de l'aide, ça demande du courage. Donc euh, voilà, une valeur managériale clé euh, de, de, de l'agilité. Au-delà de ces valeurs, euh, quelques principes, hein, euh, sept principes qui, euh, qui structurent euh, l'approche. Le, le premier, c'est l'enchantement du client, c'est-à-dire la, la, la, la volonté de dépasser la simple satisfaction euh, du client pour réussir à le garder, parce que les... Les, les agilistes ont bien compris que le coût de la conquête de nouveaux clients est bien plus élevé que le coût de la fidélisation des clients existants. Le travail par itération, on l'a déjà évoqué en mettant le client au cœur de, du, du processus. Et en termes de management, euh, bah, c'est un principe qui consiste à se confronter au terrain. Donc euh, un management qui sort de sa tour d'ivoire, qui est au plus près des projets, euh, plus régulièrement et plus rapidement, le principe de délégation inversée euh, qui renvoie à la posture de servant leader qu'on a déjà évoqué euh, euh, précédemment et sur laquelle on reviendra également euh, un peu plus tard. Et l'auto-organisation qui est assez proche des principes de self-management qu'on observe dans les entreprises libérées, qui consiste à laisser les personnes s'organiser à l'intérieur de règles du jeu très claires. Et puis se placer donc dans une démarche d'amélioration continue en sacralisant le droit à l'erreur et en laissant chacun aller au terme de sa mission. Et bien sûr, les principes de communication sont des éléments clés euh, des, des, des, des approches agiles, en laissant là aussi une large part à des espaces de confrontation où les désaccords peuvent s'exprimer. Donc, euh, réhabilitation du droit à l'erreur, réhabilitation du dialogue et de, et de la confrontation constituent des éléments clés de, de cette approche agile. Donc, ce qu'on qu dit là, finalement, euh, a pour but de synthétiser... Euh, L'état d'esprit, cette philosophie agile, on l'a vu tout à l'heure à travers le premier sondage, une très grande majorité d'entre vous euh, sont, sont, ont déjà entendu cette injonction dont nous devons être plus agiles, euh, au regard de ce qu'on vient de voir sur les valeurs et les principes qui, qui structurent cette approche. Euh, Est-ce que vous estimez, euh, vous aujourd'hui, évoluer dans une organisation très agile, plutôt agile, pas vraiment agile voilà, donc euh, c'est donc assez éloquent, parce que bon, 55, euh, une majorité d'entre vous euh, estime ne, ne pas évoluer dans une, une organisation agile, et on voit qu'aujourd'hui il y a un décalage entre le, le discours euh, dominant en termes de management qui prône l'agilité, et puis une réalité qui est loin d'être euh, implémentée dans, dans les faits, et, euh, et ça, c'est assez normal parce qu'il y a une multitude de freins qui font que si on peut vite adhérer aux valeurs et aux principes de l'agilité, euh, et si une de ces valeurs est la simplicité, la, la, la mise en œuvre de l'agilité, pour autant, relève d'un exercice extrêmement complexe et, et, et compliqué, à, dans la mesure où il y a, il y a énormément de freins aujourd'hui au développement de cette agilité. Alors, je ne vais pas tous les, les détailler, hein, euh, mais la plupart des organisations sont quand même structurées autour de, de, de logiques métiers, c'est-à-dire en silos, ce qui, évidemment, ne favorise pas la, la coopération, le travail collaboratif, euh, l'engagement à travers des responsabilités collectives. Euh, le poids des processus est également extrêmement présent, le poids des normes. Donc, les organisations métiers, les organisations par processus, euh, les logiques normatives ont bien sûr l'avantage de structurer, de, clar de clarifier les choses, d'harmoniser aussi les pratiques. Mais pour autant, ça ne facilite pas la logique d'adaptation permanente, qui est quand même la finalité de, de l'agilité et qui correspond à un enjeu majeur aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres facteurs, et là, on le voit, nous, concrètement, en accompagnant une entreprise sur, sur cette logique d'agilité, une entreprise assez traditionnelle dans l'univers de la presse, que je ne nommerai pas. Et on voit que, en fait, les principaux freins viennent de, de trois facteurs clés. Bah le premier, c'est ce qu'on va appeler ici la logique du chef, c'est-à-dire euh, bah les managers ont du mal à investir euh, cette nouvelle approche parce qu'ils sont d'abord euh, guidés par un modèle tradi tra traditionnel qui est, euh, qui est euh, fondé sur le, le « command and control ». Et je vois que quelqu'un note parmi les freins à l'agilité ben, l'ego démesuré de certains managers. Oui, effectivement, ça fait partie des freins majeurs qui s'appuient la plupart du temps sur une conception soit statutaire, soit fondée sur le commande-contrôle de la part du, du management. Mais à côté de ça, on peut aussi observer au niveau des équipes, euh, le, la, la peur de l'autonomie, hein. euh, tout le monde n'aspire pas à l'autonomie. Euh, l'autonomie, bah, ça, ça suppose souvent euh, plus d'engagement, plus d'efforts euh, et ça peut être bien moins confortable que des approches euh, et des, des logiques très normatives où il s'agit de se mettre simplement en conformité par rapport à des process et des, des procédures. Et puis la logique de management par objectif euh, exclusivement individuel constitue également un frein à cette agilité puisque cette, lo cette logique-là finalement va, va davantage inviter les personnes à se conformer à leur périmètre de responsabilité plutôt qu'à que, qu se poser la, la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour répondre à tel besoin même si ça sort de ma fonction. Le, le dépassant de fonction qui, qui est au cœur en fait, de l'agilité n'est évidemment pas favorisé par une logique d'objectifs exclusivement individuels. Donc, c'est évidemment pas simple d'engager de, de, cette, cette démarche. Le, le, la relation au pouvoir, certains d'entre vous sont en train de le dire, la, la relation au pouvoir est fortement réinterrogée également. Donc on est bien dans ce mouvement global qu'on a évoqué depuis le début de cette série, de réinterrogation assez profonde du paradigme managérial. Et tout ça forcément est un mouvement qui va s'inscrire dans le temps, parce que c'est un mouvement culturel, donc les, les, les évolutions et les, les transformations culturelles s'inscrivent sur des horizons temporels de, de 3 à 5 ans. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est par où commencer justement pour amorcer ce mouvement euh, euh, bah Peut-être que la première chose à faire, c'est déjà de, de savoir d'où on part hein, pour s'engager vers une démarche agile. Et pour ça, le, le, le premier pas peut consister à diagnostiquer le point de départ pour mesurer le, le « change gap ». Euh, il y a plusieurs choses qu'on peut évaluer. Hein, euh, évaluer. La, la première chose, c'est le niveau de turbulence de l'environnement. Euh, L'approche agile, c'est pas une fin en soi, c'est une réponse à des enjeux de l'environnement. Euh, et le niveau de turbulence constitue un indicateur d'enjeu. Si on est dans un environnement relativement stable, la question ne mérite même pas d'être posée. Si par contre il y a un haut niveau de turbulence, avec des changements fréquents, euh, des, des évolutions permanentes, un enjeu d'innovation constant par exemple, évidemment que l'agilité va devenir un élément critique, un facteur clé de succès. Euh, L'enjeu, c'est aussi de diagnostiquer l'état des lieux des pratiques euh, agiles dans l'entreprise et au-delà des pratiques, c'est d'évaluer la capacité euh, euh, culturelle de l'entreprise à implémenter des approches agiles à travers les choix organisationnels, à travers la culture, à travers le système de valeurs en place. Et puis, l'autre élément qu'on peut évaluer, c'est euh, l'évaluation des personnes en elles-mêmes, individuellement ou collectivement, euh, l'évaluation des équipes, l'évaluation des managers, puis aussi l'évaluation des dirigeants, sachant qu'un des enjeux majeurs euh, qu'induit euh, l'implémentation la, la, de l'agilité, ben c'est une capacité quand même à lâcher prise par rapport à ce qui structurait le management traditionnel hier. Donc, euh, Par rapport à ces éléments de diagnostic, il y a une multitude d'outils hein, qui sont évidemment disponibles pour, pour euh, équiper euh, la, la méthodologie de, de diagnostic. Et ensuite, l'enjeu, ben, c'est euh, de rentrer dans des, des processus d'expérimentation euh, L'idée, c'est d'apprendre, euh, c'est d'apprendre en marchant, en, en quelque sorte, en expérimentant euh, on the job euh, sur des missions, par exemple, sur un challenge particulier à relever, euh, sur un problème de fond à, à régler, ou bien sûr sur des projets, hein, pour revenir sur l'acception le, le, originelle de l'agilité, la, de euh, d'expérimenter des, des pratiques qui euh, en soi sont pas très compliquées, mais qui, je le répète, n'ont de sens que si les valeurs et l'état d'esprit euh, agile euh, est présent et bien intégré dans l'entreprise. Euh, ce qu'on peut expérimenter euh, typiquement, bah, c'est les équipes auto-organisées en mêlée. Et dans ce cadre-là, l'agilité emprunte en fait euh, au rugby. Hein, le scrum, c'est la, la notion de mêlée au rugby. Et l'analogie est intéressante parce qu'en mêlée, l'essentiel, c'est d'être euh, liés les uns aux autres, euh, que les joueurs soient bien liés les uns aux autres, pour pousser dans l'axe et éviter, de, éviter la reculade ou, ou l'effondrement. Donc en d'autres termes, c'est dans l'interaction et la compréhension mutuelle que se joue euh, la performance. Et la mêlée agile ou scrum. Ben, ça se traduit par une réunion quotidienne, qui est une réunion d'un un type un peu différent des réunions, des réunions standards, j'ai envie de dire, au traditionnel, puisqu'elle se tient la plupart du temps debout pour éviter l'enlisement euh, de la réunion, dans un environnement où il y a du visuel, c'est-à-dire des, des, des post-it, des, des éléments euh, qui permettent de visualiser, visualiser aisément l'état d'avancement d'un projet, euh, d'une résolution de problème ou euh, d'une mission. Et dans, dans ces réunions, chaque membre de l'équipe explique ses avancements euh, depuis la veille, ses tâches à effectuer, euh, les, les difficultés qu'il rencontre, euh, etc. Et Il y a trois types de participants. Hein. Il y a les membres de, de, de l'équipe, il y a un Scrum Master. Le Scrum Master, ce n'est pas un chef de projet, hein. c'est la personne qui va être garante en fait, et responsable de l'application euh, de, des principes euh, Scrum. Euh, et puis il y a un product owner qui est le représentant des utilisateurs ou des clients euh, qui va lui exprimer ses besoins et ses exigences donc à fréquence régulière à travers des, des différentes itérations. Donc l'analogie rugbystique est, est intéressante, elle prend tout son sens quand on sait combien euh, dans ce sport euh, la conscience de son propre rôle au sein du collectif, au, autant que la conscience du rôle des autres, euh, est, est déterminante pour euh, réussir. Euh, donc expérimenter, euh, alors en toile de fond, ça peut nécessiter un peu de formation et, et, et de l'accompagnement, mais on sait que l'apprentissage va se faire euh, non pas dans une salle de formation, mais dans, dans la pratique, sur des projets, euh, des projets ou des, des, des, des défis à relever qui, qui relèvent de, ré, de la réalité de l'entreprise. Euh, par où commencer également, et c'est peut-être le point le plus important euh, pour les managers, ben, ça consiste à commencer par soi. Parce que, et ça les, les agilistes l'ont bien compris, hein, la, la, si on résume la philosophie de l'agilité, il s'agit de remettre l'homme au cœur du, de l'organisation, au-delà des processus et des normes. Et les agilistes ont compris l'importance en fait de la relation dans le, la performance collective et la collaboration, et ils ont bien compris que le changement de posture qui, in, qui, qui induit le passage finalement de, la, de cette logique traditionnelle du commande-contrôle à l'agilité managériale qui, elle, est fondée sur une posture de servant leader, ils ont, comp ils ont bien compris que ce nouveau paradigme, ce, ce changement de paradigme ne se décrète pas. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils travaillent sur eux, tout simplement. Euh, ils travaillent sur eux, ils frottent à des techniques qui... Euh, qui euh, renvoie au développement personnel euh, à différentes logiques de communication ils se, for il se forment à la PCM à la PNL à la communication non violente à l'affirmation de soi etc etc Et ils se forment pour renforcer la compétence relationnelle en fait qui est indispensable euh, à la réussite du collectif euh, en mode en mode agile alors pour, pour conclure, hein, ce, que, ce que je voulais vous dire, c'est que, et pour revenir à la question initiale, agilité ou agitation managériale, bah oui, il y a bien une agitation euh, autour de l'agilité, une vraie agitation, qui est une agitation qui rappelle un petit peu, euh, qui est de même ampleur de celle qu'on qu observait euh, du temps des, des cercles de qualité dans les années 80, alors, vu ce qui reste des serres de qualité aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'avenir de, de l'agilité. Moi, je, je pense qu'il y a quand même une différence majeure, c'est que, et encore une fois, il pour nous, il s'agit pas d'une option, mais d'un vrai impératif qui est lié à l'environnement. Et si on resitue les enjeux... Euh, manageriaux euh, à travers les grandes périodes de l'économie euh, en remontant à avant-hier c'est à dire après la guerre euh, l'enjeu c'était d'agir, d'avancer pour gagner c'est à dire que le, le, le, la demande étant supérieure à l'offre euh, bah, il fallait produire beaucoup de produits dans une logique standardisée donc des produits peu variés euh, à la fin du 20e, la plupart des entreprises ont été confrontées à l'enjeu de faire face à une pression concurrentielle énorme. Et là, l'enjeu, c'était de réagir et de changer pour survivre. L'enjeu aujourd'hui, et sans doute encore plus demain, ça va être de proagir et de se donner les moyens dans un environnement où il y a de plus en plus d'incertitude, d'imprédictibilité, où les choses changent en permanence. Bah, se donner les moyens d'être en capacité d'évoluer en permanence, justement, pour pouvoir durer. Et en ça, l'approche agile constitue un élément de réponse à ce, à ce nouvel enjeu. Et au-delà de l'approche agile, plus fondamentalement, l'innovation managériale va devenir un facteur clé de réussite pour les entreprises, or le management euh, bah, on l'observe est quand même le parent pauvre euh, de l'innovation et on peut constater que le management évolue euh, souvent bien moins vite que le monde qu'il est censé animer, donc il y a, y a un enjeu énorme par rapport à ça euh, pour poursuivre ces réflexions puisque nous arrivons à, à la fin de ce, de ce web corner, bah, je vais vous inviter à nous retrouver sur le blog Cegos, sachant que très prochainement là vous, nous aurons l'occasion de partager avec vous justement des innovations managériales euh, qui sont réalisées un peu partout dans, dans le monde et qui peuvent être très inspirantes, en tout cas, je l'espère, très inspirantes pour l'avenir. Euh, je vous précise également qu'une nouvelle série de, de Webcorner euh, va démarrer le 21 mai et sera, elle, centrée sur les enjeux du management commercial. Voilà, j'ai été très heureux de partager ces quatre épisodes avec vous. J'espère à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.